Merci. Pour développer cette question d'Ascoval, encore un peu mystérieuse donc, avec nous Fabien Roussel, député du Nord et candidat PC à l'élection présidentielle. Bonjour. Bonjour. Alors il y a eu une alarme des syndicats sur cette question d'Ascoval il y a deux jours, puis l'intervention de Bercy et en deux jours la direction renonce à délocaliser provisoirement l'activité. C'est une victoire de l'état stratège bah d'abord, c'est euh, la victoire à mettre sur le compte des salariés qui sont, eux, les véritables lanceurs d'alerte les plus vigilants à protéger leur outil de travail comme ils le font depuis plusieurs années. Et donc, euh, c'est d'abord eux qui m'ont alerté et puis euh, qui ont alerté euh, l'opinion publique et, et le gouvernement. Mais surtout, euh, je ne sais pas encore aujourd'hui quelle sera la véritable issue. Nous attendons une confirmation d'après les salariés. Euh, L'actionnaire Sarstal serait revenu, sur sa décision, serait revenu sur sa décision. Mais dans quelles conditions Est-ce véritablement euh, à la SNCF de payer plus cher les rails qui sont produits là-bas ou est-ce à l'État de baisser la facture d'électricité pour toutes ces industries électro-intensives, ces industries, électro ces industries Alors, qui euh, consomment beaucoup d'électricité. Voilà. F Fabien Roussel, vous nous confirmez effectivement cette piste de, de la SNCF qui paierait plus cher ses commandes. Mmh. Vous avez confirmation de ça non, pas du tout. Je n'ai aucune information supplémentaire. Ce sont des bruits qui courent, euh, effectivement. Mais ce que nous demandons, nous, et que j'ai déjà demandé à plusieurs reprises au gouvernement, c'est qu'ils baissent les taxes sur l'électricité autant pour les ménages que pour les entreprises, pour notre industrie. Nous avons une industrie décarbonée qui provient de nos centrales nucléaires. Elle est donc, c'est l'électricité la plus verte qui soit, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais, mais les, entreprises, donc, les, ménages, fait, entreprises. les entreprises et les ménages, ce n'est pas tout à fait pareil, Fabien Roussel. Les entreprises, elles ont des contrats de gros, elles peuvent négocier plus facilement, elles achètent à l'avance, les, les problèmes de tarifs ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, on se pose la question sur cette, sur cette problématique des tarifs. Est-ce que c'était la vraie raison pour Ascoval de délocaliser dé dé dé une partie de son activité à ça, je vous confirme. D'abord, parce que, euh, à cause de la hausse de l'électricité, y compris pour les entreprises, la facture d'électricité d'Ascoval a été multipliée par trois. Ils devaient euh, de, de 60 euh, euros du mégawatt, ils sont passés à 180 euros du mégawatt pour la tonne d'acier produite. Ça, c'est la réalité pour les entreprises. Et donc, effectivement, c'est un coût pour les entreprises. Et je défends aussi les entreprises et la possibilité qu'ils aient accès à une électricité moins chère. C'est aussi comme ça que l'on va réindustrialiser le pays et les inciter à produire ici parce que nous avons une électricité décarbonée. C'est un enjeu industriel majeur. Et C'est pour ça que l'État doit aussi s'adresser, euh, doit, doit baisser les, les taxes sur l'électricité euh, française pour inciter les entreprises à l'utiliser et à investir ici. Alors on rappelle que ça, fait, ça fera moins d'argent pour l'État aussi. Euh, Fabien Roussel, est-ce qu'on est sûr vraiment qu'il n'y avait que la question de l'électricité Parce que le sarstal l'allemand qui a racheté l'usine de, de Sainte-Solve, l'a racheté il y a 4 mois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout bêtement une question de patriotisme économique Voilà, On, est, on, on ramène à, une partie de l'usine à la maison D'abord, euh, euh, Sarstal, l'actionnaire, a des engagements à prendre parce qu'il y a eu 60 millions d'euros d'argent public versé euh, pour soutenir cette reprise d'activité. Donc, Sarstal a des engagements qu'il doit tenir. Et parmi ces engagements, bah, c'est de produire ici à Saint-Solve euh, cet acier vert, décarboné, comme nous le précisons. Et puis, euh, euh, c'est euh, effectivement la hausse du coût de production euh, qui a conduit à délocaliser euh, en Allemagne dans ces hauts fourneaux qui tournent au charbon. Et franchement, c'est vraiment d'un cynisme. Mmh. C'est comme si la COP 26 euh, n'avait jamais eu lieu. Enfin, donc d'après vous, appeler, en fait, on a bien fait de euh, les... choisir ce repreneur, même s'il est allemand, en clair. Mais c'est un, un véritable industriel. Il a pris des engagements, maintenant il doit les tenir. Et euh, je souhaite qu'il puisse travailler avec les salariés et dans le dialogue et ne pas prendre des décisions comme celle-là mmh. qui euh, rompt le pacte que nous avons passé euh, avec eux. Et, et nous, nous avons mis beaucoup d'argent public et donc pour les salariés, c'est aussi leur argent. Merci Fabien Roussel, député du Nord.